Zombies, Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui sur une découverte d'un nouveau jeu de survie sorti en juillet 2021 je remercie les développeurs de m'avoir fourni non pas une mais plusieurs clés ce qui m'a permis d'en distribuer quelques unes aux membres de ma communauté donc merci beaucoup à eux thank you so much c'est donc un nouveau jeu qui se nomme screw up qui est développé et édité par 199 cents studio c'est un jeu indé c'est un petit studio mais en tout cas ils sont très sympas et très à l'écoute des joueurs euh, le jeu en tout cas est très prometteur les évaluations sont toutes super positives sur steam et le prix d'ailleurs a surpris énormément de joueurs car il est seulement à 1,59€ et vous allez voir qu'il y a énormément de choses à faire dans le jeu. Et même moi, ça m'a choqué. Parce que pour avoir testé des jeux qui coûtaient 15, 20 euros. Et qui proposaient beaucoup moins de choses. Je pense que ce jeu en vaut la chandelle. Mais en plus que le prix est médiocre. Il faut, vrai, faut, faut vraiment... Euh, honnêtement, ce jeu pour moi, euh, ce serait entre 10 et 20 euros. Et non pas 1,59 Mais bon, il faut qu'il soit connu. Il faut que les joueurs apprécient et c'est très bien, encore une fois, c'est un bon point pour, euh, pour ces développeurs euh, d'avoir mis un prix bas avec un jeu qui va proposer non seulement du solo, de la coop et du pvp, mais je vais y revenir dessus. Donc un bon point encore pour eux. J'ai pu discuter aujourd'hui euh, avec le développeur qui m'a dit de vous informer qu'ils étaient en train euh, de travailler à l'amélioration euh, du mode multijoueur qui rencontrait apparemment certains problèmes. Il m'a demandé de vous dire que ce problème serait résolu dans la version 1.0 qu'ils vont mettre en place en septembre. Comme on peut le voir là, on est sur la version 0.2.6.5 du jeu. Donc euh, en septembre, il va y avoir la version 1.0 qui va sortir pour rectifier les petits problèmes euh, qu'il y aurait actuellement en mode coop mais pas que euh, il m'a aussi informé qu'il y aura des serveurs euh, qui seront dédiés au, au pvp après la mise à jour euh, et la mise en place de la version 1.0 en septembre donc il y aura un système euh, de serveurs qui va être mis en place avec euh, un mot de passe que vous pourrez jouer en p2p mais il sera aussi possible d'après ce qu'il m'a dit pour ceux qui n'aiment pas le pvp de désactiver le mode PVP, donc soit de jouer en solo, soit vous pourrez jouer en coop, soit vous pourrez jouer en PVP. Donc non seulement ils l'ont mis à 1,59€, il y a énormément de contenu, vous allez le voir, mais en plus vous aurez trois modes de jeu, solo, coop ou PVP. Et en plus ils vont vous mettre des serveurs en place à partir de septembre. Donc un grand merci à eux, c'est rare de trouver des devs, il faut être honnête quand même qui euh, non seulement mettent un prix aussi bas, mais qui en plus font un jeu complet. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu Vous allez me dire, bah, évidemment, euh, comme vous avez pu euh, le comprendre, c'est un jeu euh, de survie. Euh, c'est une équipe ND, euh, donc pas de problème jusque-là. Il n'est pas encore disponible en français, mais si vous êtes amateur des jeux de survie, on y retrouve automatiquement les mécaniques sans aucun problème des jeux de survie. Et pour le petit pitch, ben on se retrouve sur une île complètement déserte. Euh, où on va devoir effectivement survivre. Alors on ne sait pas comment on arrive sur cette île. Mais on est apparemment dans un mode de pirate. Il y a d'autres jeux qui sont sortis euh, récemment qui ressemblent beaucoup à celui-ci. Euh, mais franchement, pas à ce prix-là. Donc ça, j'insiste sur le prix. Donc on se retrouve sur une île déserte où il va falloir non seulement survivre. On aura du craft, il va y avoir du craft. Il y a énormément, énormément de compos, énormément de craft à faire, énormément de stations, euh, j'entendrai par station, énormément de d'ateliers de, de, à faire, de choses à faire. Il va y avoir des traders, il va y avoir des villages, il va y avoir des grottes. Vous verrez, la map est assez grande et tout ça va être encore amélioré. Donc encore une fois, bravo à eux pour ce jeu. Je l'ai testé un petit peu de mon côté et franchement... Je regrette pas. Nous allons pas être tout seuls sur, sur, sur cette île. Il y aura effectivement des animaux dangereux. Il va y avoir euh, d'autres PNJ qui seront dangereux. Euh, il y aura des villages où on va pouvoir faire du trading. On va pouvoir aller vendre, échanger, etc. Donc, un jeu assez complet. Donc, pas de souci. Solo, coop et bientôt euh, PVP avec des serveurs. Attribué au PVP si vous souhaitez jouer en PVP je le redis vous pouvez le jouer en solo vous pourrez le jouer en coop sans PVP et vous pourrez aussi le jouer en PVP via des serveurs que les devs mettront en place euh, à partir de septembre On trêve de blabla on y e go donc on va faire une partie solo donc là je vais tester un petit peu donc on va partir sur un nouveau jeu donc dès le début du jeu vous avez la possibilité au niveau euh cosmétique, on dira de personnaliser votre petit bonhomme. Alors, je dirais aux développeurs en passant, euh, s'il vous plaît, pourriez-vous faire un personnage féminin pour les filles qui jouent à votre jeu Parce que là, on n'a qu'un personnage masculin. <cười> Excusez-moi. Qu'un personnage masculin, je pense que ce serait bien de rajouter, messieurs les développeurs, un personnage féminin, ça pourrait être sympa. Surtout si on joue en coop, si on est tous avec la même tête, ça serait euh, voilà, un petit peu, euh, pas, euh, RP je dirais. Voilà, mais bon, pour le moment, on a déjà ça, c'est pas mal. On peut changer la couleur du pantalon, hein, là c'est vous qui voyez, tout ça c'est du cosmétique et euh, la couleur de peau. Voilà. Ici, donc vous avez deux points à mettre, soit dans l'agilité, soit dans la stamina, soit dans l'intelligence, soit dans la chance. Parce que oui, euh, vous aurez aussi des choses à chercher. Il y a des trésors cachés, il y a des coffres cachés, il y a énormément de choses à faire. Il y a des grottes, il y a des villages ennemis, il y, a des... il y a énormément de choses. Vous le verrez sur la map. Donc, on va le tester, je pense, en une, deux ou trois parties. Je verrai en fonction de vos retours. Donc, moi, personnellement, je vais mettre un point dans la stamina parce que ça consomme beaucoup de stamina. Je vais le mettre ici et je vais le mettre, euh, papapap, bah c'est tout. J'avais deux points, non, je ne peux pas le mettre ailleurs. C'est parti, on y go. Voilà, donc, on se retrouve ici euh, sur une île déserte. Alors, on ne sait pas pourquoi, ni comment on y est arrivé. Sur la gauche, on peut voir qu'on a une barre de vie, de stamina, de nourriture et d'eau. Euh, en haut, vous avez, en haut à gauche, vos quêtes qui sont en anglais, mais bon, c'est pas compliqué. Vous savez ce que c'est que des stones, hein, tout ça, là, euh, c'est assez facile vous avez votre map ici à droite vous avez votre inventaire selon les touches que vous avez mis qui sont ici donc i pour inventaire moi bon, c'est comme ça que je l'ai mis donc là vous avez les différents tout ce qu'on peut crafter donc ici les blueprints ici les vêtements ici tout ce qu'on peut avoir euh, les plans pour buder, ça on va l'avoir dans une des quêtes à faire, ça va nous permettre de pouvoir construire notre base, le campfire, les workbench, les bêtes, les fournasses, les euh, mortiers, les totems euh, pour euh, Clem, notre zone si vous, vous jou on joue en PVP, euh, ou alors ben, même en coop, hein, comme ça chacun son, son territoire. Les euh, coffres, des portes, des serrures pour ceux qui jouent en PVP, il vous faudra donc des, des portes fermées hein, si vous ne voulez pas vous faire piller. Euh, des fenêtres etc ici euh, tout ce qui est fuel ici les armes parce que oui il y aura le pvp donc vous pourrez vous faire des armes pour attaquer les autres joueurs si vous jouez en pvp mais comme je vous dis il y a aussi des pnj à affronter dans le jeu donc là vous avez tout ce qui est armes ici vous avez euh, bah, les flèches et ici tout ce qui est nécessaire à l'avancée de votre base donc euh, la, la hache, la pioche, la pelle et le maillet qui va vous permettre de faire vos constructions. Sur la gauche, vous avez ici les, euh, le caractère. Donc, on est à 100%. On a un niveau. Les caractéristiques. Voilà, stamina, intelligence, la chance, etc. Les attributs. Ici, vous avez les vêtements et les armures que vous pouvez crafter au départ. Évidemment, c'est ce qu'on va faire. Mais euh, après, vous pourrez en trouver et en looter. Donc euh, il faudra les basculer ici. Ici au niveau des touches, donc c'est euh, tout simplement 1, 2, 3, 4, euh, 5. Alors vous, soit 6, soit vous, vous le voyez sur... Euh, ça marche avec votre clavier numérique comme ça peut marcher aussi avec les autres touches habituelles euh, des raccourcis que vous mettez pour jouer. Donc là, on a vu à ce niveau-là. Le seul petit problème c'est que moi j'ai tendance toujours à faire échappe et non. Quand vous appuyez sur inventaire, inventaire, et pour le quitter, vous reappuyez sur inventaire. Dans le journal. Donc vous avez vos quêtes actives, quêtes complètes, les quêtes, les, les quêtes actives, les quêtes complétées, les quêtes ratées et les informations du jeu. Euh, les informations sur la survie, sur les boutons, sur les armes, sur les, le contrôle de votre inventaire, sur le build, etc. etc. Donc vous avez tout qui est affiché. Voilà, vous voyez, j'ai tendance à appuyer sur la touche « échappe » pas du tout. Donc, pareil pour « J », on appuie sur « J ». Donc là, on me demande de ramasser trois euh, pierres. Donc, je vais le faire. C'est un petit tutoriel au départ assez sympa. Alors, c'est sûr que je préférerais, moi, perso, euh, ce genre de jeu, le jouer à la manette, hein, pour être honnête. OK La seule chose que je vous conseillerais, euh, si, quand vous allez commencer votre partie, n'anticipez pas euh, les, ce qui vous est demandé là-haut. Pourquoi Parce que sinon, euh, vous allez. Eh ben, ça ne va pas vous le valider, ça va vous le redemander. Donc, on me demande de crafter ceci. Donc, je le fais. On a un système de timer. On peut mettre aussi euh, une file d'attente pour, le, pour les crafts. Donc, ne vous embêtez pas de ce côté-là. J'ai encore l'habitude d'appuyer là-dessus. Alors, hop et là, on me demande d'aller collecter encore 10 pierres. Alors, on peut courir, on peut sprinter, mais attention à la stamina. On peut voir que la nourriture descend assez vite. Alors, hop, une, deux. Alors, on me demande de collecter 6 pierres, je crois. Oui, voilà, 6, 3, 4. Non, tu ne l'as pas pris. 4, on peut collecter aussi les étoiles de mer. On regardera après. Je vous montrerai. On peut collecter aussi les petits crabes qui sont là. Hop. Cinq pierres. On va essayer d'en trouver d'autres. On a une ici. Non, c'est une... C'est un crabe. Hop. Alors, la nourriture, il y a un système de pourriture. Donc, euh, ne collectez pas trop... Euh... De nourriture d'un seul coup parce que ben, elle va pourrir dans votre inventaire hein. donc ça sert absolument à rien donc ici on a donc nos six on nous demande d'aller collecter du bois mais avant on va jeter un œil parce qu'ici on est dans un village euh, apparemment et voilà vous avez des euh, vous pouvez looter des caisses et encore je rappuie là dessus c'est fou je vais pas y arriver euh, vous pouvez collecter énormément de choses dans les caisses on a quand même un inventaire assez grand 310 de poids donc c'est pas mal je pense que c'est pas mal 310 dès le départ alors ici on peut pas le ramasser Hop. faire attention à notre faim, à notre soif hein, quand même hein. bon, on a de l'eau on va faire le tour un petit peu du village essayer de looter un maximum de choses alors, sachant que, autre petite précision, au niveau de votre inventaire, faites attention. Au niveau du bois, des noix de coco, de la nourriture, ça ne se stack pas automatiquement. Vous serez obligé, peut-être, par exemple, si là j'avais euh, euh, ramassé des noix de coco, j'aurais peut-être euh, trois noix de coco là, trois là. Vous pouvez les, les déplacer et les stacker ensemble. Vérifiez ça parce qu'ils ne se stackent pas automatiquement. Donc, ici j'ai récupéré. Ici, j'ai tout pris. Faut que je prenne l'habitude vraiment de de, de, de de ne pas appuyer sur échappe, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Il y a des petits rats aussi, on peut les collecter, ça nous permet d'avoir de la viande et de manger. Ok. Euh, alors, on va se balader un petit peu ici, déjà voir un petit peu, euh, voilà, si on a encore du bois. On a un système aussi d'argent, des décidément. On a un système aussi d'argent, de monnaie, avec qui on pourra faire du trade ici. Donc on a Doron Yi, et ça ce sera selon euh, les quêtes. Je peux lui parler. Euh, qu'est-ce que vous voulez Donc si je regarde, qu'est-ce qu'il vend lui Lui, il vend des vêtements. Voilà, ce sont des coins. Donc l'argent du jeu, ce sont des coins. Donc effectivement, ben, euh, si euh, au début on est un petit peu euh, les fins salaires, comme je dis, hein, on, est en tenue, on sera en tenue de fibre. Et euh, ben, petit à petit, on pourra soit looter sur les PNJ qu'on tue, enfin euh, les boss qu'on tue, ben, des, des choses plus intéressantes. Et à ce moment-là, on changera de tenue, ce qui nous fera une armure plus importante. Soit ben, on viendra ici échanger. Donc ça, ça peut être intéressant. Donc on a un marchand de vêtements. Ici, on a... Alors, un marchand d'armure, d'armes. Donc on a des pistolets, on a des arcs, euh, de, la, de de, des munitions pour les pistolets, des grenades. Ça pourra aider dans les donjons, puisqu'il y a des donjons. Donc euh, ça pourra être sympa. Ici, qu'est-ce qu'on a euh, Alors, lui, c'est toutes les armes. Donc on a des, euh, des épées, on a des... Euh, des, des espèces de katanas, des couteaux, des haches, énormément de choses. Bon, très bien. Jusque là, moi en tout cas, je trouve ça relativement sympa. Donc ça, c'est le village de départ. Au niveau de la map, voilà, ça c'est la map, je peux pas euh, dézoomer plus. Donc ici, vous voyez, on a un téléporteur qui va sûrement pouvoir nous amener dans un autre euh, lieu que l'île où on se trouve actuellement. Ici vous pouvez voir euh, le, les joueurs, donc moi je suis située là puisque je suis toute seule. Mais vous pourrez voir vos collègues sur la map, ce qui est intéressant. Donc vous voyez, il y a des donjons, level 20, level 30. Vous avez un village gomblin qui demande à ce que vous soyez level 10, level 20 pour pouvoir y aller. Une maison euh, éclairée, soit un phare euh, à 188 mètres. Vous avez une mine à 451 mètres, un sanctuaire, une petite ville à 26 mètres. Là c'est pour euh, euh, je pense euh, level up de 1 à 10, c'est la zone. Euh, et là ce sont les différents PNJ que l'on a découverts. Ok. Donc là je ne pense pas que je puisse ouais, faire autre chose. Ok. Donc là c'est notre map de départ. Ok. Donc on va continuer ben, à fouiner, euh, voir si on trouve plus facilement des choses ici. De l'eau. Oui parce qu'on peut boire avec les vous allez voir quand on, quand on tape les arbres, on a des noix de coco qui tombent. Et décidément, des noix de coco qui tombent, on a énormément de choses qui tombent. Il va falloir looter tout ça. Il y a un système de jour-nuit. Ici, ce qu'on vient de looter, ce sont des repères kits. Alors il y a des simples repères kits et vous en avez des plus sophistiqués. Donc euh, à vous de voir comment vous réparerez vos objets. Alors, attention vous voyez la faim la soif diminue assez rapidement hein. donc on va piller euh, le village qui est là pour pouvoir après faire euh, ce qui nous est demandé au niveau des quêtes Alors, j'ai fait un petit peu le tour de euh, du village j'ai pas tout tout looté donc je vais vous montrer ce que j'ai ramassé donc j'ai ramassé des petits crabes les étoiles euh, on peut en stacker jusqu'à 25 ensuite de l'eau des kits, euh, les petits rats nous donnent de la nourriture, les fleurs ce sera utilisable avec l'alchimie puisqu'on a un poste d'alchimie qui est disponible, les fibres et euh, j'ai trouvé en fouillant une hache en fer et une pioche en fer qu'il faudra que je répare puisque vous voyez nos outils ont une longueur de vie donc euh, faudra les réparer au fur et à mesure donc ça c'est ce que j'ai fait pendant le, le, la petite coupure n'est-ce pas Ensuite, ici, vous me direz, mais où tu as trouvé l'âge de fer Ici, vous voyez, sur cette île-là, l'île de départ. Vous avez un petit mannequin ici. Et ici, il y a des choses à trouver, donc il faut fouiller. Là, il y a une tempête, j'ai l'impression que... Voilà, c'est horrible. Là. Ici, on a un requin. Alors maintenant, il est mort, mais quand je me suis de tout à l'heure, il n'est il est pas mort. Il n'est pas mort, comme vous le voyez. Il a essayé de me becquer. Il n'est pas encore tout à fait clapsé. Hein. Il a décidé, lui, qui n'était pas mort. Donc on, va on nous demande de nous crafter une sharpstone. Donc on va dans l'inventaire, ici, et on craft. On a un temps de. Il y a un temps de craft. Moi, il me semble que le bruit est, est, est super fort. Ou c'est moi, je ne sais pas. Euh, donc, on nous demande de crafter une Stone H et une Pixas. Donc, on va faire ça. Stone H, on va en crafter une et une Pixas. Hop. Alors, pourquoi Parce que je ne dois pas avoir. Hop, -être là. Et une Pixas. Voilà, on va crafter la pixax. Donc on a donc notre hache, notre pixax. On va récupérer... Euh, je n'ai plus ma... j'ai plus mon petit truc en bois. Cassé, non Apparemment. Ok. Par contre, on va se mettre l'eau ici et à manger là. Attention que ça ne soit pas euh, périmé. Alors hop, ici et... Ici. Ok. Euh, alors, on nous demande de collecter maintenant 9 pierres. Ok. On en a 5. 6. 7. 8. Et encore une. 9. Alors pour ceux qui cherchent les fibres, vous pouvez les avoir en tapant, en coupant des arbres. Ou alors ici, vous voyez, en ramassant les fleurs. Vous ramassez non seulement les fleurs qui vont être utiles, mais aussi des petites fibres. Sinon, vous pouvez aussi, en tapant les arbres, euh, ramasser ce qu'il faut. Vous aurez des fibres, des noix de coco, en cassant des arbres, fibres noix de coco et bois, bien sûr. Donc, hop Je finirai de fouiller le village un petit peu plus tard. On va essayer d'avancer. Donc on me demande de crafter et de placer un campfire. Alors ce qu'il faut savoir c'est que donc vous allez dans votre inventaire. Donc Vous regardez ici, vous avez le campfire. On va le craft. Par contre, on ne peut pas le poser sur cette île de départ. Il va falloir passer à l'autre île en face. Là, Il y a un petit chemin. Et choisir un terrain à peu près plat. Pourquoi Parce que sinon, ça ne va pas passer. Puis, pour construire votre base, vous allez être sérieusement embêté. Donc, moi, je vais sur 6. Comme ça, vous allez pouvoir le voir. Vous voyez, ici, c'est en rouge. Je ne peux absolument pas poser ici. C'est la ville, la ville de départ, la ville des traders. Donc, je ne peux pas du tout euh, aller ici. Alors, je ne sais pas si c'est le vent qui avait bougé. le. Alors, je peux courir plus vite. Hein. Euh, voilà. Hop Donc, évidemment, au début, vous avez posé un petit peu à l'arrache vos trucs. Vous pourrez les recraft après ou alors dès le début. Mais bon, le feu de camp, en général, on, on est obligé de le recrafter. Voilà. Et euh, donc, on me demande de collecter euh, du crabe. Hop Donc, euh, ici, 4 crabes. 1, 2, 3. Et j'en avais 4. Et de collecter des coconuts, des noix de coco. Donc, on va taper de l'arbre pour ça. Alors, j'ai un petit peu baissé le son du jeu. Donc, euh, il y a moins de, de bruit d'environnement. J'aurais pu le remonter. Attention, je commence à avoir faim. Donc, je vais manger un bout euh, en quatre. Pour manger, ben, pour sélectionner, vous sélectionnez l'endroit où vous... Euh, ce que vous voulez prendre. Et c'est avec le clic gauche de la souris que vous mangez. Par contre, ben, je vais manger euh, le râle. Bon appétit. Et par contre, je vais le faire boire, parce que là, il se dessèche. Hop. Je ne sais pas combien... Alors, par contre, on ne peut pas, quand on boit une bouteille d'eau, je pensais pouvoir récupérer euh, dans mon inventaire la bouteille d'eau vide. Et pas du tout. Donc... Euh... Je pense qu'il doit y avoir après dans les ateliers que l'on a la possibilité de se craft, je pense, hein, je ne sais pas, de se craft euh, les bouteilles d'eau ou alors c'est en explorant euh, qu'on va trouver euh, ben, voilà, des bouteilles d'eau. mais On a les noix de coco qui font leur affaire, il hein, n'y a pas de problème de ce côté-là. Apparemment, j'ai testé un petit peu, euh, si vous ne voulez pas tout ramasser d'un seul coup, vous inquiétez pas, ça, re, ça ne disparaît pas. Pour l'instant, je n'ai pas vu disparaître. Donc, euh, connaître coquille meat. Donc, normalement, on, les, on peut le faire cuire. J'ai bien mes quatre crabes. Je les ai mangés. J'ai six viandes de crabe. Donc, normalement, c'est bon. On va aller dans le feu de camp. Hop, Dans le feu de camp, donc ici, on fait glisser en fait ce qu'on veut faire cuire. On a déjà quatre bois. On clique sur Turn On pour le mettre en marche. Et vous voyez, ça se fait tout seul. Donc, on va attendre que nos quatre viandes de crabe ou cinq viandes de crabe soient cuites. Et on va valider tout ça on a validé notre quête on a fait cuire de la viande ce qui nous a donné le bois qu'on avait là euh, ça va nous donner du charbon donc on va moi je vais le laisser euh, là pour l'instant quoique je peux le prendre sur moi on a quand même pas mal de place dans l'inventaire donc euh, je vais le prendre sur moi donc faudra remettre du bois hein, si on veut le faire marcher hop et euh, donc on nous dit de manger une, une noix de coco donc on revient dans notre inventaire on met notre noix de coco où on veut donc moi je l'ai mis en 6 on va manger une noix de coco la noix de coco nous redonne de la santé de la nourriture et de l'eau les trois et si on nous, de, on nous demande de manger deux nourriture de crabe donc là par contre si j'en mange un Là, bon, j'ai ma santé à fond, mais ça redonne à la fois de la nourriture, mais j'ai pas l'impression que ça donne de l'eau. On va enfin manger de toute façon, donc on va le voir. 78 d'eau. Non, alors le crabe ne redonne que de la nourriture. Les noix de coco redonnent de la nourriture, de la vie et de l'eau. Ça peut être intéressant. Donc maintenant, on nous demande de euh, collecter euh, du bois. Attention à la péremption aussi. Hein. Alors j'ai peut-être utilisé euh, ça. Je ne sais pas. Je l'ai un petit peu cramé la viande. Voilà, vous voyez, ça enlevé un petit peu de vie. et Ça m'enlève de la soif. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. 6. Euh, On va boire. Je vais me remettre de la vie, de l'eau. Pourtant j'ai bu la noix de coco. Euh... Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande Alors, il nous faut des fibres. Il nous en faut 30, du 5 bois en là Et euh, faire 3 clots. Les clots, ils se font où Ils se font dans votre inventaire avec les fibres. Donc, on va regarder combien on peut en faire pour libérer de la place. On va en faire 3. Craft, il ne veut pas. Pourquoi Parce que j'ai pas assez. Ok, bon, on va aller en ramasser. Est-ce qu'on peut en craft un Oui, voilà. Hop clouds craft 2 voilà et là j'ai pas assez il m'en faut 3 donc je vais aller chercher tout ça donc ici je peux ramasser des, euh, des petites plantes fiber comme comme ceci j'en profite pour couper voilà j'ai le bruit des petits oiseaux mais vraiment c'est pas super fort vous voyez j'utilise de la stamina à chaque fois que je coupe de l'arbre mais aussi, ça utilise ma faim et ma soif, vu que je dépense de l'énergie. Donc, je vais ramasser... Alors, moi, ça me rappelle les graphismes de... De going médiéval. Le jeu de, de, de, de, strat de stratégie, euh, construction, etc. Ça me rappelle un petit peu ça, les graphismes du perso, en tout cas. Donc, on a euh, on a passé deux fibres. Hein. Donc, on va aller ramasser des petites fleurs. Alors, il y a un système de jour et de nuit. Alors, ils nous ont mis, par contre, des fleurs super pétards à l'œil. On peut pas les rater. On peut pas dire que... que voilà, quoi on, on, on, on, on ne voit pas les fleurs. Donc là, ça nous donne une fibre. Et en tapant un arbre, je ne voudrais pas trop m'éloigner de mon feu de camp non plus, bien qu'il est facilement retrouvable. Alors, hop, hop. Je ne pas qu'en pleine nuit. Alors, on va avoir une torche à se crafter, hein, parce que je pense que d'ailleurs, je peux la faire tout de suite. Parce que c'est le même problème que partout. Voilà. Euh, le problème c'est que la torche, euh, la, la nuit, on n'y voit rien. Hein. Donc euh, notre petite torche, comme ça, vous allez mieux y voir, je pense, au niveau du jeu. Bien que pour l'instant, on ne l'a pas demandé. Hein. Donc... Voilà. Donc là, on y verra un petit peu mieux. Je ne sais pas si je peux loot avec la torche dans la main. Donc, il me faut encore quelques fibres. Oui, ça va, je peux loot. Euh, C'est quand il va falloir que je construise que je vais pas pouvoir... Euh, il vaut mieux construire en journée pour que vous y voyez, du moins, au niveau euh, de la vidéo. Donc, j'ai bien ramassé ce qu'il fallait. Il me manquait deux clots. Donc, on va les faire. Hop, craft. Un, deux. Voilà. Et si je sors, on me demande maintenant de collecter encore des fibres du bois et des, euh, des cloches en nez. Il me manque encore des fibres. 27, il me manque que 3. On va sprinter un petit peu. Peut-être retourner vers euh, <coughs> l'île des, des traders pour pas me vider complètement ce, ce côté de la map fais gaffe à ma stamina. Et de l'autre côté, on, on les voit bien, hein, les petites fleurs euh, pétards, là. Hein. Donc, nous en manque trois. Hop. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc là, on nous demande de nous équiper, donc de nous crafter un chapeau, un pantalon, des gants et des chaussures. Donc, on va ici, au niveau des vêtements. Donc un chapeau c'est ceci, on va le craft, un pantalon, on va le craft, les gants et les chaussures. Comme ça pendant que ça se craft, ben nous on peut continuer notre petite, euh, nos petites choses. On va retourner de l'autre côté là-bas, on va, on, va, on va retourner vers, vers notre feu de camp. Alors les outils comme la torche, comme le reste, sont des... Donc la durée de vie, hein, donc il faut, faut vraiment surveiller, parce que si vous, vous faites attaquer par euh, des animaux sauvages, comme il y a ici, euh, bah, le problème, il est que, voilà, vous n'aurez plus rien sur vous, déjà que là, on n'a pas grand-chose. On verra ça après, évidemment, hein, je pense qu'on va pouvoir évoluer tout ça. Ensuite, on aura aussi, je ne sais pas si on le verra dans la vidéo, hein, bon, peut-être dans la prochaine, mais en tout cas, on a le système aussi de pouvoir upgrade nos constructions, c'est-à-dire qu'on commence avec du bois, puis après, on va pouvoir euh, tout simplement ben, la passer en pierre, etc., etc. Donc là, au niveau des vêtements, donc on nous a demandé un chapeau. Donc, on va le faire comme ça. Le pantalon, on va le mettre là. Le, les gants, ici et ici. Par contre, on n'a pas de tenue. Voilà, ça a validé. On n'a pas de haut. Voilà, il n'y a pas de, de, de, de tenue au niveau du, du, du torse, en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas fait des, des, euh, des demoiselles. Parce que ça serait obligé de mettre quelque chose. De noix coco nous suffirait, hein, franchement. Alors, on nous demande encore de collecter des fibres et de couper 6 arbres. Donc, ce que je fais, c'est que je vous retrouve une fois que j'ai fait tout ça. Alors, je vous reprends là. Je n'ai pas fini comme vous pouvez le voir en wagon. J'ai bien collecté les 25 fibres. J'ai bien coupé plus de six arbres. Hein, puisque les... chaque arbre ne donne pas la même chose. Vous allez en avoir qui ne vont pas vous donner de bois. Ils vont vous donner des noix de coco, des palmes qui vont vous servir de fibre. Euh, et d'autres qui vont vous donner du, les trois à la fois. Donc là, il me reste effectivement deux bouts de bois à collecter. Or, vous voyez en bas, euh, au niveau de ma hache, j'ai un petit touti rouge qui me dit que ma hache est capot. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, vous prenez euh, alors un kit ici. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là, par exemple aussi. Hop, voilà. Vous faites ça. Alors, ça se stack apparemment par 25 donc n'oubliez pas de, voilà, de vous faire de la place donc vous prenez l'outil en fait la boîte à outils repair voilà donc ça ne réporte pas énormément Alors, attention à ça parce que ça périme assez vite donc il en faut plusieurs mais il y a aussi des améliorés donc ça il faut les trouver ou les fabriquer après mais en tout cas voilà ça nous permet de voir que euh, on n'a pas là, là on va être bon donc je cours après, euh, je ne laisse rien traîner. Les noix de coco étant euh, quand même euh, quelque chose qui nous donne euh, à boire, à manger, nous restaure la santé. Sinon, euh, l'eau pour l'instant on n'a pas de puits, on n'a rien, on peut pas boire l'eau de mer. Ok. Donc là, on nous demande de crafter un budget plan. Alors je l'ai crafté euh, hors vidéo pour m'avancer un petit peu. Vous le trouvez ici. Voilà, le but du plan. Il faut 15 fibres pour le faire. Donc, euh, ça va vous permettre tout simplement d'avoir un plan pour pouvoir crafter. Ça, je vais voir ce que ça fait. Je vais voir ce que ça fait ici, par exemple, si je venais manger à la noix de coco qui est là. Regarde bien à gauche les stats. Vous voyez, hop, ça m'a enlevé de la soif. Elle n'était pas super bonne. Donc, on va vite hop, manger les noix de coco de ce côté. Une. Ça nous remonte bien la vie, la faim et la soif. Alors, ça va pas très vite. Il hein. faut en consommer. Hein. Deux. Trois. Alors, niveau haut, ça remonte quoi 3-4 points. Pas plus. Peut-être un petit peu plus. Oh, J'ai une autre. Je pas trop les gaspiller. Je vais boire une bouteille d'eau. Voilà, et on nous demande donc de crafter le plan, c'est fait, et de nous crafter un maillet. Le maillet, on l'a ici, euh, là. Donc, on le craft. Et comme ça, on va pouvoir build. On va pouvoir build notre base, à condition, bien sûr, d'avoir ce qu'il nous faut. Alors, ça va par 25. Donc, vous voyez, si je fais ça, hop, ça se stack à 25. Il ne reste que 5 dans le truc. Donc, c'est très bien. Donc là, par contre, il va falloir ch choisir un terrain plat. Alors, pour pouvoir buder, il faut que vous mettiez tout simplement le plan. On va dire à la place de la noix de coco à, à la place de sang, on sait jamais. Hein. On a toujours faim, en soif, nous. Place de la torche, voilà. Donc, il faut que vous équipiez le plan dans vos raccourcis, sinon ça ne marchera pas. Donc, vous sélectionnez votre plan selon l'emplacement que vous avez mis. Et vous faites, vous faites un clic droit avec la souris. Et là, vous avez les différentes choses que vous pouvez faire en construction. Des escaliers, des angles, des fondations, euh, des murs, des demi-murs. Enfin, Il y a énormément de choses à faire. Donc, on nous demande de construire deux fondations. Pour ça, on va quand même chercher un endroit un petit peu plat, euh, de façon à faire quelque chose d'à peu près potable. Bien qu'on puisse détruire, et ça c'est bien, on peut détruire et reconstruire... Euh, notre, euh, notre base, si on s'est planté sur une fondation. Par contre, on ne récupère pas les ressources. Qu'on soit bien clair, on ne récupère pas les ressources. Bon, ici, ça me semble bien. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire. Donc, on me demande deux fondations. donc Hop, une. Et ça se clipse normalement euh, quand je suis bon. Ça se clipse auto. Voilà, deux. Moi, je vais plutôt faire sur... Euh... Je vais sauter. Est-ce que ça se clipsait Normalement, oui. Il faut jouer avec la... 2. 4. Voilà. On voilà. oh, me demande, j'en ai fait un petit peu plus, hein, euh, une rampe, donc un petit escalier pour monter. Donc, ici, on va le mettre euh, ici. Je pense que ça peut être bien s'il si veut se clipser. Ah, voilà. Une rampe. Ensuite, il faut qu'on mette au moins euh, six murs et des toits. Alors, euh, il nous faut une porte. Ça ferait un, deux, trois. Oui, on a largement. À, à condition qu'on ait bien sûr le bois. Donc, une porte un devant de porte plutôt je dirais hop ensuite des murs moi je vais mettre un mur fenêtré euh, peut-être ici parce qu'on pourra mettre des fenêtres Donc, je vais en mettre derrière parce que j'aimerais bien voir quand même euh, derrière ce qui se passe dans mon dos ici et euh, on va faire un mur normal Va mettre des, des murs euh, voilà hop ok ça on l'a fait et les toits alors les ceilings ici pour fermer bon, bien sûr vous faire pour la vidéo là je vais faire comme qu petit euh, qu'un petit truc mais on peut se faire beaucoup euh... il y a des escaliers on y a vous voyez il y a des escaliers pour les étages ici donc on peut faire des bases assez sympa ok donc maintenant, on me dit de placer un totem. Alors ça, ce sera la partie euh, qui est pour claim. Euh, pour ceux qui veulent faire du PVP en sept, à partir de septembre, donc. Euh, pour claim votre territoire. Après, vous pouvez le faire en mode coop pour dire, ben, chacun fait sa base. Toi, tu te mets là, moi je mets là, je claim ce terrain-là. Je vais pouvoir construire ici. Toi, tu construis un petit peu plus loin, mais on s'entraide. Ou habiter tous les deux sur la même base. Mais en tout cas, on est obligé de toute façon de faire le totem. Pour le totem, euh, il faut aller dans l'inventaire. Donc là, on a tout, vous voyez, il y a quand même énormément de choses à faire. Donc le totem, on va le faire pour ça. Hop. J'ai pas assez de bois. À tous les coups, je n'ai plus de bois. Non, j'étais très gourmande en faisant la maison. Donc je vais aller recouper euh, du bois, je pense. Ici, je vais me choper euh, le rat. De toute façon, il faut que je me refasse un autre feu de camp. Et hey, petit rat. Ils, ils sont pas, ils n'ont pas peur des humains. Hein. Hop je ramasse ça tant que je l'ai là hop on va taper du bois un petit peu ici vous voyez ça mange quand même pas mal de choses bon on a des doigts de coco qui tombent à chaque fois donc on n'est pas malheureux de ce côté là on ramasse tout le noix de coco bon j'aime bien parce qu'on peut prendre son temps on n'est pas euh, voilà c'est on prend son temps. Alors, vous auriez la possibilité, bien sûr, de laisser au sol les choses. Mais moi, je préfère les prendre. Sait-on jamais quest ce qui peut arriver Est-ce que je peux euh, le totem Oui, mais il me faut du bois. Il va me falloir énormément de bois parce que j'ai une porte, un totem à faire. Alors, euh, la porte, ne la cherchez pas dans le menu construction. La porte se trouve ici. Ça demande 10 bois. Donc Je vais la craft. Ça demande quelques secondes. Je ne sais pas si j'ai assez pour faire le totem. Si on va le craft. Non, il ne veut pas. Je dois pas J'ai pas assez de bois. Combien j'ai de bois J'en ai trois. Il en faut 10 Donc, on va placer notre porte. Déjà, ce sera une bonne chose. Voilà. Voilà, donc moi, je n'ai pas besoin de mettre, je de, vais euh, devoir la construire, mais je ne suis pas obligé de faire, vous voyez, la.. il faut 5, 10 fibres, Donc ça je peux le, le craft. Non, même pas, j'en ai que 3 bois. Ici, si vous, quand vous allez être en PVP, va vous falloir mettre, mettre une serrure et une clé. Voilà, donc euh, pour éviter de vous faire piller. Donc, on va aller casser quelques bois et je vous retrouve après. Pour... Donc, j'ai ramassé du bois, j'espère que je vais en avoir assez. Donc, on me dit de placer un totem. Alors, euh, si on n'est pas PVP comme moi, le totem, on peut le mettre à l'extérieur. Si vous êtes PVP, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, il vaut mieux le mettre à l'intérieur de la maison pour clamer votre territoire. Donc, on va le mettre comme si on était PVP, on va le mettre à l'intérieur de la maison, bien que je trouve ça pas très logique. Non, on va le mettre à l'extérieur. Euh, là, vous voyez, les noix de coco, ce ne sont pas à stack. Voilà. Donc, vérifiez ça. On va peut-être euh, manger celle-ci. On va ranger. Euh, on verra après. Il va falloir qu'on se fasse un petit coffre. De toute façon, il y a de quoi faire. Donc, on nous demande de crafter une. une euh, nanana, et une serrure. Donc, la serrure, est-ce qu'on peut la crafter euh, Craft Oui. Donc, on va placer la serrure sur la porte. On va placer le totem aussi. Donc, on va mettre ça en bas. La serrure. Hop. On va rentrer dans magnifique maison il ya des buts qui vont être sympas à faire on pourra euh, vraiment se faire des trucs assez sympas faudra qu'on se refasse un campfire faudrait qu'on se refasse un campfire donc au niveau d'ici je vais peut-être mettre la serrure euh, bah, à l'extérieur logique euh, peut-être qu'il faut que je sorte on va mettre le totem déjà je ne sais pas trop où euh, On faire comme ça. Pour tourner, c'est avec la molette de la souris. Hein, tout bêtement. Hop. Euh, et on va ici fermer la porte. Une fois la porte fermée que j'ai pris en pleine poire, euh, on va pouvoir placer la serrure que j'ai en 4. Voilà, juste à côté. Donc, on a validé. OK. j'ai bouton « Update ». OK. Donc il nous faut craft, il faut qu'on craft le workbench, placer un lit et euh, un chest, n'est-ce pas Alors donc alors, un lit, qu'est-ce qu'il nous faut Alors workbench, il nous faut 30 bois. J'en ai 16, hein, donc c'est énormément de craft. Un lit, 12 12. Je peux me faire le lit. On va le craft. S'il veut, parce que des fois, hein, il est capricieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut 12 bois et 5 clots. Combien j'ai de clots 0. Bon, je vais en faire. Donc, du clots, euh, je suis trop bas. Alors, 5 clots. Ok. Crafte-moi ça. Alors, il va me crafter les 5 d'affilée. Ensuite, pour le workbench, il me faut que du bois. Hein. Ok. Donc, on va mettre le lit. Dès qu'il est ok. Craft. Voilà. On attend 3, 2, quelques secondes. ça se fait assez vite, Et on peut mettre une queue. Hein, de... Une fuite d'attente, si vous préférez. N'ayez pas les idées tordues. Alors, j'ouvre ma porte. Hein je vais placer mon dodo alors je ne sais pas trop comment je vais faire ça je vais peut-être le mettre euh... je suis pas très droite là j'ai l'impression de pas l'être mais peut-être que je le suis bon, j'ai pas l'impression d'être euh... ouais comme ça hein. voilà le lit est fait et le workbench, par contre, il va me manquer. Euh, il faut un chest. C'est le coffre. Il va me falloir du bois encore. Alors, on va craft le. Non, on peut pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas le bois. Alors, j'ai euh, coupé pas mal de bois euh, pour pouvoir. J'ai fait le workbench. Je l'ai donc dans mon inventaire ici. J'ai fait le chest comme on me demande, on va les placer dans la maison. Mais ce que je voudrais voir, c'est. Euh, je pense que ça doit fonctionner comme ça. Parce on a un dodo donc je pense qu'on peut dormir un petit bed. je peux pas dormir en fait je peux pas faire passer le temps sur le lit dommage ça donc on va placer notre workbench mais le problème c'est qu'il ne fait pas jour donc euh, c'est un peu ennuyeux cette affaire placer les objets je ne sais pas je n'ai pas vu euh, peut-être dans le workbench qu'on aura la possibilité de, de, de mettre des torches murales pour pouvoir y voir ou un éclairage quel qu'il soit mais là je n'en vois pas peut-être dans les... Euh, qu'on se refasse un, un campfire aussi donc on va placer notre workbench bah, tant bien que mal hein, parce que voilà donc on va le bouger avec la molette de la souris Alors évidemment alors, ouais, le problème quand il fait pas jour on n'y voit pas on va essayer de le mettre euh, là, il se déplace ici ça donne quoi euh, alors ok on va aller regarder ce qu'il y a dans le dans le workbench donc on est passé à 118 possibilités de construction donc de nouveau euh, items donc on aura le chaudron pour faire de l'alchimie, euh, on pourra mettre un coffre en métal hein, qui nous demande différentes choses donc il y aura des ironingos mais on a pu voir qu'il y avait aussi euh, des mines donc je pense qu'on va pouvoir miner là bas on va pouvoir faire des portes renforcées pour ceux qui vont faire du pvp il euh, y a énormément plus de, de choses beaucoup plus euh, perfectionnées donc je pense qu'on va pouvoir level up aussi euh, notre maison D'après ce que j'ai pu voir, oui, on peut lever la maison, maison, la passer du bois en pierre. Si vous vous trompez, vous pouvez détruire la maison, il n'y a pas de souci. Par contre, on ne récupère pas les ressources. Donc ça, on l'a fait. Il nous faut maintenant placer notre petit euh, coffre où on va pouvoir ranger des choses dessus. Donc euh, je ne sais pas, euh, on va le mettre à côté, mais on va essayer la nuit euh, pour y voir je vois pas le sens mais bon on va faire comme ça hop voilà on va reprendre notre pioche on a validé donc euh, notre pioche notre torche on a validé donc euh, notre quête en haut maintenant on nous demande de nous de, de nous crafter un stone chauvel, je pense que c'est le chaudron. Déjà, on va poser dans le coffre ce qu'on n'a pas besoin. Alors ça, je ne vais pas le prendre tout de suite. Ça, je n'en ai pas besoin. Ça, c'est effectivement plus perfectionné, mais j'ai pas assez, voyez, de, de boîtes de réparation pour pouvoir euh, pour pouvoir ben, le, le, le faire quoi. Donc ça ici, hop, peut-être en laisser deux là caillou je le garde l'eau je garde euh, ça c'est pourri donc euh, pas terrible les pierres là et là on est plutôt pas mal donc ça vous voyez c'est périmé donc on va le jeter et là il n'est pas recommandé euh, de les manger donc on va les jeter on va pas les garder et euh, je vais réparer Ma hache, ça me fera de la place. Voilà, bien qu'on ait quand même un grand inventaire. Ça, je vais le jeter. Le col, je vais le laisser dans le coffre. J'en ai pas besoin. Les fibres, je vais les garder sur moi. Le whisky aussi. Ça, je le jette. Et ça, je le jette. Et j'ai plus rien en bas. Ok. Le jour se lève. Donc on va enlever la, la torche. Elle a l'air de ne pas trop trop se consumer alors on va on va on va virer euh, tout simplement ce qui est spoil dans notre truc c'est à dire ça hop et ça hop, voilà comme ça on garde que les bonnes choses ça nous évite de nous intoxiquer et là on nous demande de craft une stone show well alors la stone show euh, ça va peut-être être dans le dans le workbench euh, fournas, bed, workbench cave. je pense que c'est dans non, c'est la... la pelle euh, donc à nouveau on nous demande de collecter euh, des pierres des... alors avec la pelle euh, je voudrais voir quelque chose ici, si je, si je prends avec la pelle qu'est-ce que j'ai du dû... alors on va regarder. Hop, je prends. Hop, je prends. Qu'est-ce que j'ai ici ramassé Du sel et du sable. Donc il doit y avoir des endroits sur la carte. Alors ici, c'est quoi Il doit y avoir des endroits sur la carte où... Euh... Ici, peut-être... Voilà. Le marron, là, en fait, c'est... ce qu'il me faut de l'eau. Comme quoi, en creusant. Hein. Hop. On peut... Il y a des trésors à trouver. Ok, on a 30 clés. Euh, donc, on peut effectivement... Alors, je voudrais euh, finir quand même qu'on voit un petit peu s'il y a des ennemis. Je vais me faire... Euh... Hmm l'un dans l'autre, je vais peut-être me faire ça. Combien ça, ça marque pas combien ça inflige de dégâts Ça c'est un, un c'est une lance de mêlée et là on va faire la lance craft. On va se la mettre à un, on va aller voir un petit peu. Voilà, là, on a de la viande périmée. Voilà, on va se mettre la lance là. Et on va aller voir un petit peu au niveau des ennemis. Ici, si on a. Normalement, il y en a. Alors, là, c'est pour parer avec le clic droit. Et avec le clic gauche, on attaque. OK, d'accord. Donc, on va aller euh, visiter un petit peu, essayer de voir ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans il y a du loot dans le phare, dans le phare ok, de l'argent, du bois, on va pas cracher dessus. Puis on peut on peut jeter aussi notre viande périmée. Euh, ici, il y a notre loot pour réparer, ok. Ensuite, je voudrais quand même voir les ennemis avec vous. La vidéo sera peut-être un petit peu plus longue, mais euh, c'est bien le hein. phare, franchement je sais pas combien il y a de marches, mais le pauvre petit gars il monte, il monte, j'espère qu'il y a quelque chose en haut ça, le pauvre s'il monte pour rien ça, ça file un peu le, le, le, le tourni. mais euh, hop. on arrive en haut du phare d'accord, il y a, oui, il y a des choses, il y a des cadavres alors ici on peut prendre ah, on a un livre de technologie qui va nous débloquer de la technologie donc on va, on va le mettre là sur ce monsieur là, ici sur ce monsieur là, enfin ce qu'il en reste hein, du whisky, ici... Euh... J'ai pourtant pas ouvert mon menu, j'ai bien cliqué sur... Euh... Oui voilà, Take all on a de l'eau. Vous voyez l'eau se stack pas. alors se... ouais, c'est Il y a des stacks de 12, des stacks de 16, des stacks, voilà. Mais bon. Donc, on est monté pour ça. Oh là là, le pauvre petit gars. Enfin, on a, tr on a trouvé des choses quand même. C'est pas mal. Il a de l'argent, des coins. Parce que l'argent du jeu, on a vu, c'est des coins. Donc, on redescend. Franchement, ça fout le tournis, cette affaire-là. Hein. Je ne sais pas pour vous. Pour moi, en tout cas, ça me le met. Le tournis. Hein. En même temps, vous me direz un phare. Il euh, ne faut pas s'attendre à avoir quatre marches. Ce serait pas de la logique. Hop. on est en bas, ça y est, ah, beaucoup mieux. En face, vous voyez, j'ai un ennemi ici. Voilà, hop. On va pas chercher. Calme-toi. Très nerveux le personnage. Donc là, on a des os. Il y a des crafts qui vont nous demander des os. Hop, et sur lui, non. Alors, il y a des animaux aussi féroces, hein. je sais pas trop ce qui m'attend. Là, il n'y en avait qu'un seul petit pirate hein. c'est tout pas d'autres. Euh... J'ai me paumé, heureusement que sur la map on, on voit où ouais, est notre maison hein. un centre d'intérêt au niveau de la carte où c'est qu'on aurait ça euh, non je ne peux pas bouger le lighthouse, ici, à côté de nous, c'est le phare, la mine qui est ici. Vous voyez, il y a une énorme mine avec un bateau de pirate, un sanctuaire. Alors, je vois pas trop où c'est situé par rapport à ma map. Une petite ville, c'est la ville de départ qu'on a vue. Et là, la zone euh, qui est recommandée pour les niveaux 1 à 10 d'accord euh, le gobelin 10 à 20 voilà, c'est l'autre île donc nous il faudrait qu'on aille là on a une tempête là il y a un bateau bateau bateau bateau alors ça serait là peut-être on va y aller voir on clôtura là dessus alors voyez hein, j'ai encore des quêtes à faire il y a énormément de farms d'exploration euh, des choses à ramasser, donc faut pas hésiter. On va faire manger un petit peu le pépère parce que sinon il va nous rendre l'âme avant d'arriver là-bas. Allez, alors j'ai testé, je lui ai fait manger plusieurs fois d'affilée des noix de coco. Je me suis dit, est-ce que ça va faire comme dans Stranded Deep, euh, quand notre perso euh, se tape de la diarrhée et autres, euh, que la vie diminue euh, ou la santé diminue Non, apparemment non, on peut lui en faire manger euh, pas mal. Il n'y a pas de problème Il ne va pas être malade Alors, hop Essayer de, de, de se remonter un petit peu. Et on va aller voir là-bas, on en restera là pour cette découverte. Vous me direz si vous voulez en voir un petit peu plus, il hein, n'y a pas de problème. En tout cas, je le trouve très sympa et je vous le redis, hein, mais pour le prix, franchement, 1,59€, il y a tellement de choses à faire. Alors oui, vous me direz, ouais, mais les graphismes, ouais. Y a... Moi, ça me fait penser euh, au graphisme du, du, du jeu de, de, de Going Medieval. Hein. C'est le même style de graphisme, il y a plein d'autres jeux comme ça, euh, euh, avec ces graphismes-là. Mais bon, c'est pas gênant. Je trouve que quand même, il est assez complet. Il y a énormément de choses à faire. Là vous voyez, on a un village pirate. Hein. Hop Calme-toi. Quand il est lancé, il s'arrête de plus. Hop là, hop là, hop là. On peut attaquer derrière. Ah lui, oui, non, lui il est niveau 5, hein, ça fait mal. Hein. Non, ça va. la gorge des petites animations faire gaffe parce qu'en lutant les autres nous attaquent pas sur les corps les corps lâchent des trésors apparemment ouais, il n'est pas tout seul il a bloqué mon attaque oh derrière moi c'est le capitaine niveau 5 hop oula ils sont plusieurs là ça va faire mal, je vais mourir. Voilà. Je suis morte. Et là, ce que je voulais voir, c'est si je respawn. Si j'ai perdu mon inventaire ou pas du tout. Ben oui. Je perds mon inventaire. Et euh, donc, il vaut mieux, à la limite, euh, poser tout ce qu'on a avant de partir, explorer, n'est-ce pas J'ai quand même allé voir là-bas si je peux récupérer mon sac ou pas. J'ai pas d'armes, hein, euh, mais bon. On va finir là-dessus. Je vais voir si on peut récupérer son, son sac. Ou si vraiment on perd tout quand on meurt. Et là, franchement, ça ferait rager. Je vais voir si je peux récupérer. Est-ce qu'on peut nager Ça aussi, une... Il me semble que oui. Je pense que ça va bouffer de la stamina. Alors, on... Il y a un système d'oxygène aussi quand on nage. Je vais me noyer. Mais pourtant, il est à la surface, monsieur. Oh, je vais remourir. Bon, maintenant, je suis lancée, de toute façon. Et même que je sois à la surface, ça n'empêche rien de problème. Nage, nage, licos, tu vas te noyer, là. Oh là là là là là là là. Je vais remourir bêtement d'avoir voulu aller trop vite. Allez, s'il te plaît, 5. Ah. Si je meurs au bout de la... Non, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai perdu de la vie. Hein. Et J'ai plus rien dans mon inventaire. Non, j'ai plus rien du tout. J'ai tout paumé. Et là, ce que je voudrais savoir, c'est si je peux récupérer... Euh... Par contre, je ne sais pas du tout par où j'étais arrivée. Là, il y a des gardes... J'ai pas l'impression qu'on puisse récupérer nos loot. Hein. Ah, peut-être. Ici, mais j'ai pas d'armes. J'ai rien. Ah, je récupère. On peut récupérer nos affaires. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Alors, on va s'équiper peut-être euh, de notre lance, hein. Hop. Aïe, aïe, aïe, aïe. Non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Je m'en vais. Je m'en vais. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi m'équiper. Il me poursuit. hein. On peut le voir à la map. Il est derrière moi, le point rouge. là. Il, il veut pas me laisser tranquille. hein. Il a, il a lâché l'affaire. Ouais. Donc, je vais pouvoir me... Juste, je voudrais voir ça quand même. Tant pis, si c'est un petit peu long pour la vidéo. Mais franchement, ça m'intéresse de voir euh, si... Donc, on peut récupérer notre inventaire quand on meurt. Donc, ça, c'est une bonne chose. On va se mettre ça. Hop. Euh... Je pense qu'on a tout récupéré. Alors, oh, là, là. si je remeurs là, est-ce que je peux réparer ma... ma... ma... Euh, kit de réparation Voilà. Je peux réparer ma lance euh... En fait, il faudrait en agro hein, reculer. Ils sont trois. Et on peut pas on peut pas y aller en fufu apparemment hein. Pas l'air de. Non, il m'a rien donné. C'est le capitaine là, qui fait mal. Hein Lui-même, il m'a il, il fait le geste. Je vais te couper la gorge. Oh putain, je vais mourir. Non Bon bah écoutez, je suis remorque. Donc il faudra que je respawn euh, comme tout à l'heure. Et que je revienne chercher mon loot. En tout cas, moi, le jeu me plaît beaucoup. Je le trouve très sympa. Donc peut-être que je, le, le, je ferai une autre partie, je verrai en fonction de vos retours, dites-moi si vous voulez en voir plus, euh, si le jeu vous plaît, si vous aimez le système, il euh, y a énormément de choses à faire, 1,59€ je vous le rappelle, les développeurs sont très à l'écoute, en septembre une match qui va passer le jeu en version 1.0, vous aurez accès au PVP sur des serveurs où vous devrez mettre des mots de passe en P2P, et vous pourrez aussi, si vous n'aimez pas le PVP, jouer en coop avec vos amis tout simplement. Ce qui peut être intéressant pour attaquer justement les pirates. Et encore là, c'est les bas levels. Et autrement, jouer en solo. Il y a énormément, énormément de choses à faire. Des livres à trouver. Il faut vraiment faire beaucoup d'exploration. Trouver des bouquins qui nous débloquent des technologies. Ensuite, on a de l'alchimie, on a de l'artisanat. Il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, moi, j'en suis ravie. Je ferai sûrement un let's play là-dessus. Mais j'ai beaucoup de l'esprit en septembre. Peut-être que j'en ferai un petit peu plus sur Twitch. À ce moment-là, vous avez le lien de la chaîne Twitch. Vous pouvez me rejoindre. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. C'est relax. C'est tranquille. Il y a beaucoup de farm. C'est vrai. Mais comme tous les jeux de survie. Et par contre, il a l'air assez compliqué au niveau des ennemis. Tant qu'au début, hein, tant qu'on est habillé... Euh en fibres, je dirais, et qu'on a que des petites armes pourries. Mais je pense qu'on doit bien rigoler en coop. Et surtout, ça doit être sympa dès qu'on commence à avoir les flingues et tout, et assez d'argent. Mais je pense qu'il ne faut pas trop venir dans cette zone comme ça, ou alors en un, Mais c'est compliqué, vous avez vu, là, j'en ai un mais ils m'ont fait la peau très, très vite. Bon, mais sur ce... Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Merci aux développeurs encore de m'avoir donné la clé. Thank you so much. On se revoit très vite pour une découverte. Ou peut-être la suite. On fera un let's play peut-être dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Allez, bye bye.